103, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, psaume chapitre 103. Nous lisons la parole de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse en sa nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.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 Mon âme bénit l'éternel Car il est digne de l'ouange Ma bouche célèbre merveilles, Car ta miséricorde Dieu uh -huh. I'm de faire des choses. Et... Merci parce que tu es vivant. Nous te rendons gloire. Nous te rendons vraiment gloire et honneur. Et toute la gloire te revient, mon sauveur, et, et l'honneur aussi. Amen, Dieu. Amen. Dieu. Tu sois honoré, adoré, exalté, élevé de tout le cœur, mon bien-aimé Père Saint Dieu. Et aimé de chaque heure encore aujourd'hui, mon sauveur. Merci pour ce peuple qui est à toi. Merci encore pour moi. Mon esprit saint pour ta présence glorieuse et merveilleuse, mon roi, qui témoigne réellement de ta présence, ta puissance encore davantage, mon Seigneur, qui, elle aussi, transforme encore. Merci, parce que tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, c'est toi qui crée, c'est toi aussi qui manifeste effectivement aussi ce que serait aussi le jour qui viendrait, béni, mes personnes au Dieu, parce que tu es l'auteur de toutes choses. Sois béni encore ce soir, ce matin, béni, mes pères au Dieu. Sois glorifié encore pour ce que tu fais. Nous nous attendons à toi et nous te remercions. Merci pour chaque frère, merci aussi pour chaque soeur, merci aussi pour tous ces enfants qui sont passés ici, qui ont pu chanter. Et de nos frères et sœurs de partout, dans différents endroits, différents pays, différentes contrées, Seigneur Jésus, que tu ramènes davantage, Père Dieu. Et que tu positionnes encore dans ces lieux, dans ton corps à toi, mon de Père Dieu. Enfin, que nous puissions tous te rendre l'honneur et t'ai mon Seigneur. Nous voulons vraiment t'honorer et t'adorer. Merci pour les chants et les cantiques. Merci vraiment aussi, Père Saint-Dieu, pour les psaumes que nous avons été lus tout à l'heure encore, bénémoine, Père Saint-Dieu. Mon âme te loue et te glorifie. Bénis ton peuple, Père Dieu. Merci de ce que je peux le retrouver et le revoir encore en ce jour. C'est une grâce que tu accordes, Père Dieu. Et chaque jour que nous avons, c'est une grâce que tu nous accordes, Bénémoine, Père Saint-Dieu, et nous voulons vraiment nous appliquer comme toi tu as tant de nous, Père, pour que nos cœurs te soient donnés aussi, Père. Merci pour ta bénédiction, merci aussi pour ton soutien, merci pour ton secours, merci aussi pour le pardon que tu ne cesses de pouvoir nous accorder, Père. Ben. Tu es vraiment miséricordieux et dans la colère et, et aussi riche en bonté, Seigneur. Merci pour tous les témoignages, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour le merveille qu'on peut qu arriver à pouvoir admirer, que tu fais, que tu accomplis au travers de tes enfants, toi, bien-aimé, pâtissant. Combien nous sommes heureux pour ce que tu fais, Seigneur. Oh Jésus-Christ, mon roi, tu es vraiment parfait, tu es vraiment merveilleux. Père. louange et honneur à toi pour ton amour à notre endroit, Seigneur, pour ta, ta compassion aussi, mon béni de mes personnes. Tu ne nous as jamais laissé tomber, Père, mais tu as toujours été là pour pouvoir nous éclairer et témoigner que tu es vraiment notre Dieu qui, qui nous soutient, qui nous conduit. Et tiens-nous par la main, Seigneur, parce que nous voulons rentrer à la maison avec toi. Nous sommes heureux de pouvoir vivre avec toi sur cette terre et continuer aussi avec toi, mon béni de mes personnes, Dieu. Sois béni et sois glorifié. Car nous avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. Pourriez-vous vous asseoir et nous remercions Dieu pour cela. Cette grâce que nous avons, le privilège de pouvoir nous retrouver dans sa maison, afin de pouvoir aussi l'adorer et les glorifier. Je le remercie de m'accorder la, la grâce d'être encore Parmi vous Amen. merci beaucoup pour euh, vos prières vous avez prié pour moi vous avez gêné que le Seigneur vous bénisse merci aussi à mon précieux frère Zaché. merci aussi à mon grand christian que dieu te bénisse pour son amour et effectivement aussi pour euh, sa foi aussi sa fidélité aussi que les Seigneurs le bénissent richement, qu'ils bénisse tous mes frères et soeurs aussi, Amen. tous ceux qui sont heureux de pouvoir avoir la chorale qui chante, Amen. et les enfants aussi, effectivement aussi. Merci aussi à ceux qui sont aussi à la technique aussi, et à l'interprétation, aux instruments, partout, et que Dieu vous bénisse tous. Amen. Merci aussi pour tous ceux que vous avez accompli, quittant vos endroits où vous êtes pour faire des kilomètres, et jusqu'à cet endroit, afin que nous puissions avoir aussi la communion avec vous. Je voulais aussi remercier aussi notre précieux frère Yves, ainsi que notre précieux frère Daniel. Que le Seigneur le bénisse richement pour cet amour qu'ils nous ont témoigné, en venant effectivement aussi chaque fois qu'ils en avaient donc l'occasion, afin de pouvoir aussi nous apporter la grâce d'avoir la communion autour de la parole de Dieu. Que le Seigneur le bénisse, bénisse aussi également aussi euh, leur famille. à vous tous aussi, je vous en remercie. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Certainement, le Seigneur a fait de, de grandes choses. Euh, Il continue à pouvoir les faire parce qu'il témoigne qu'il est vraiment le Dieu qui ne change point. Et encore plus, encore davantage, parce que nous entrons dans une phase qui est tout à fait particulière. Et cela, on peut le constater aussi même lorsque on on se déplace d'un endroit vers un autre aussi. nous voyons que le Seigneur est en train de travailler pour pouvoir ramener ses élus à, à l'endroit qu'ils doivent se retrouver. Nous lui sommes vraiment reconnaissants pour cela, c'est pour ça que nous réalisons que c'est une phase particulière et, et il n'y a que ceux qui sont vraiment des dieux qui vont vraiment s'accrocher. Et c'est sûr et certain qu'au stade où nous entrons dans les choses qui concernent Dieu, il n'y aura pas beaucoup qui vont tenir. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de divin, de Dieu, au plus profond de la personne, pour que réellement la personne s'accroche. Souvenez-vous de notre Seigneur, et souvent nous les lisions et maintenant on commence à pouvoir en connaître encore la profondeur, Lorsqu'il s'est mis debout, il était tenté de pouvoir. Il y avait toute la foule qui était là, et puis les disciples également aussi. Il a dit Si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Donc, si vous ne prenez pas cela, vous ne mangez pas cela. Alors, vous savez, quand nous le lisons, nous disons bah, c'est vrai que. Mais mettez-vous à cette époque-là, j'ai toujours dit à pouvoir le répéter et mettez-vous à la place de ces personnes-là qui étaient instruits dans une sorte de direction d'orientation dans laquelle ils étaient je pense que même de leur bas âge, effectivement ils ont grandi dans, dans ces choses-là parce que dans la loi il pouvait être absolument interdit de boire les sang et jamais personne je pense parmi les enfants d'Israël et tous ceux qui croyez effectivement, c'est Dieu d'Abraham, puis il va pouvoir prendre le sang et boire. Parce que... Et aussi en plus de cela, jamais, jamais, peut-être, bon, probablement dans la cachette, mais jamais quelqu'un ait pu arriver à pouvoir prendre la chair de quelqu'un et la manger. Probablement que bon dans certaines circonstances, mais c'est quelque chose qui ne pouvait même pas passer par l'esprit d'une certaine manière ou d'une autre. Mais voilà que... Là, il leur dit que si, et ça c'est une condition, c'est-à-dire que c'est la condition. Si vous ne le faites pas, ben vous n'avez pas la vie. Malgré tout ce que vous avez fait. Vous vous souvenez de ces jeunes hommes riches Bon, maître, qu'est-ce qu'il faut-il faire pour avoir la vie éternelle « Tu ne mentiras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne feras pas ceci, si, ceci, si, si, cela, cela, dida. Et puis les jeunes hommes, toute sa vie s'était tenu en cela. Vous vous souvenez Alors, il a dit, euh, « Moi, voilà que je me suis gradé, j'ai fait cela, j'ai tenu à la parole, j'ai tenu effectivement ce que j'ai à pouvoir entendre. » Alors le Seigneur le regarde, après avoir tout ce qu'il avait fait. Vous pouvez seulement entendre qu'il dit, alors viens, entrer donc, reçois la vie éternelle. Vous connaissez l'écriture Quelle surprise de, que les jeunes hommes entendent cet homme-là qui s'était né là. Donc, quand on le regardait, il n'était pas vraiment ce qu'il dit dans la Bible, c'est euh, dans la Bible, je crois, d'Isaïe 53, en parlant de lui. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ce n'était pas quelqu'un qui pouvait donner effectivement une place facilement. Alors il le regarde et lui dit, il dit, mais, mais non, on dit, mais va, vends tout ce que tu as, et puis viens et suis-moi. Le jeune homme a regardé tout ce qu'il avait effectivement, et ce qu'il était, il a fait son choix. En fait, il était arrivé à un point où il voulait... Devait... C'était pas long, hein. C'est m'a basculé, rentré là. Il a fait. Donc tout ce qu'il a eu à pouvoir faire, ça lui a servi de rien. Oh oui, ça, ça choque effectivement aussi. On se pose la question. Mais le problème, c'est que, que nous sommes appelés à pouvoir vraiment connaître le Dieu que nous servons. Tu peux pas le connaître, toi avec toutes les théories que tu peux arriver à pouvoir avoir. Vous vous souvenez de la prière du Seigneur, et surtout quand il a eu à exprimer avec allégresse, je l'ai toujours répété ici, « Je te loue, Seigneur du ciel et de la terre. » Parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, les prétentieux, les « je connais, les que je suis né déjà dans ces choses. » Donc je suis comme, vous vous souvenez, dans Jean chapitre 8, verset 30, il dit aux Juifs qui avaient cru, « Si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples, là, et, et, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » L'orgueil monte davantage. Ils n'avons jamais été esclaves de personne. C'est pour ça qu'il leur a dit un peu plus loin, il dit la vérité, mais importe ce que vous dites, vous avez, ils ont dit que nous avons Dieu, pour si Abraham est notre père, il dit non, Dieu, vous avez pour père les diables. Vous êtes la possibilité d'Abraham, c'est vrai, mais votre père, votre père à vous, c'est vraiment les diables. Donc vous n'avez rien à voir avec Dieu. Donc c'est important que nous connaissions Dieu, comme il dit, c'est que la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc il nous est toujours nécessaire de pouvoir vraiment se laisser instruire. C'est pour ça qu'il a dit, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ne vous prenez jamais sages à vos yeux et des gens qui ont la connaissance suprême à vos yeux, parce que c'est à ce moment-là que l'égarement vient aussi. Et Dieu, tu les as donc révélés donc aux enfants. Il n'y a que le Seigneur, notre Dieu, qui peut venir se révéler à toi. Et qui peut, effectivement, aussi t'instruire pour savoir qui il est. Ce n'est pas beaucoup d'études qui vont t'expliquer cela. Parce qu'il n'y a aucune étude qui connaît vraiment Dieu. Celui qui connaît Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, c'est celui-là qui peut donc te révéler et te montrer, effectivement, que dans cela, voici là où moi je suis. Et là-dedans, moi, je ne suis pas là. Voici les signes que tu vas reconnaître, que c'est moi qui suis et qui fais ceci. Donc, c'est lui, et pas les études. Mais c'est lui, en fait. Et c'est pour cela que les saintes écritures nous font savoir que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont donc fils. Alors, c'est cela. Nous sommes dans un temps particulier, mon frère et ma soeur, où chacun de nous doit. Il y a mon frère Zaché, ce qu'il est Je ne sais pas, ou bien c'est moi, mais il semble qu'il y peut un peu plus chaud ici. C'est trop chaud. Et si on peut peut-être nous ramener ça un peu dans la climatisation, on puisse avoir un peu froid, ça nous aiderait. Donc, nous devons réaliser que nous avons besoin toujours d'apprendre de ces dieux, et tels que ces dieux, est aussi. Grand, et comme euh, je crois que c'est Solomon qui est qui prié, qui dit euh, Voici donc les cieux des cieux, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Quelle maison pourrais-je te bâtir Déjà, quand on regarde mon cerveau, il est petit. Quand je regarde le ciel, il est très étendu. Comment avec mon cerveau, avec ma connaissance je peux connaître celui qui est dont les cieux des cieux ne peuvent le contenir alors voyez-vous euh, ceux qui ont eu à pouvoir trouver grâce aux yeux du Seigneur ont appris c'est pour ça qu'il dit que l'humilité précède donc la gloire et, et l'orgueil en fait la chute Dieu instruit ses enfants à pouvoir se retrouver effectivement dans la condition même s'ils sont grands mais dans la condition comme des enfants Toujours obéissant et surtout un enfant, tu lui dis quelque chose, il croit. Il ne pense pas que tu le trompes. Afin en confiance. Et c est, c est, si vous ne vous convertissez, hein, et devenez comme ces petits enfants. Et dans cette fois là, vous ne pouvez pas. Il faut que votre foi ne passe pas c'est les pharisiens, tout ça. Vous, voyez, vous comprenez, ce sont des choses qui sont importantes pour nous, que nous comprenions maintenant. Pourquoi le Seigneur nous fait entrer dans ces choses dans lesquelles nous y sommes Et aussi, quand nous pouvons y entrer, que nous prenons aussi les Écritures, nous, nous vérifions, je vous l'avais dit, prenez vos Bibles, prenez vos prochains, lisez, vérifiez tout ce que vous entendez. Et voyez donc, si c'est pas conforme à la volonté parfaite de Dieu. Parce que si c'est conforme à la volonté parfaite de Dieu, toi tu pries, tu dis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Mais maintenant, quand il te manifeste sa volonté parfaite, quelle position tu prends à assécher N'oubliez pas que dans les scènes d'écriture, il dit que vous avez encore besoin de la persévérance. Amen qu'après avoir accompli la volonté de Dieu vous obtenez ce que vous êtes donc il est donc absolument important que sinon ce que nous faisons tous c'est du théâtre ça ne nous amènera pas tellement très loin vous savez il y a un frère que c'est extraordinaire ce que Dieu fait Frère, c'est frère, il s'appelle Péniel, je crois que le frère qui m'entend. Il avait eu son bébé avec sa femme, mais jamais il n'a eu à pouvoir avoir le désir qu'un pasteur de l'autre côté là-bas puisse, il va pouvoir consacrer son bébé. Parce que il disait, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne vois vraiment pas un pasteur qui prêche la parole de Dieu, un homme qui sont, sont toujours dans la répétition de ceci et cela. Il dit, non, je ne vois, je vois pas, parce qu'il a eu l'expérience avec Dieu et garder son bébé à la maison. On lui posait la question, mais Pignel, pourquoi On a vu aujourd'hui que ces si autres sont venus avec leurs enfants. On pose, et, et, et, on pose la question, gloire à Dieu, Dieu est grand. Alors, lorsque la parole de Dieu a été donc apportée. Donc, Dieu est vraiment merveilleux parce que souvent, comme nous sommes habitués à être avec vous aussi, vous, vous savez, il y a des témoins qui vont vous confirmer ce que je vous dis. Quand nous sommes ensemble comme ça. Parfois, vous ne réalisez pas ce que Dieu est en train de faire pour vous. Vous me combattez, ça ne sert à rien. Vous ne vaincrez jamais. Alors, j'ai dit ça pas pour faire plaisir, mais je le répète pour ceux qui combattent. C'est votre nature de pouvoir combattre contre la parole de Dieu. Mais jamais personne n'a vaincu Dieu. Donc... Si nous sommes sages, de nous nous simplement. Et disons Seigneur, conduis-nous parce que moi je veux voir ta face. <rire> C'est comme cela effectivement. Mais il a déployé une puissance tellement extraordinaire. <rire> qui dépasse la foi. Je disais tout à l'heure à mon point et aussi à mon frère Zachy, mon frère José qui était dans mon bureau. Euh, vous m'entendez bien J'ai dit... Euh, L'île Maurice où j'ai été, ça m'a changé. Là, Dieu m'a instruit encore plus et depuis que je suis rentré de l'île Maurice, ce n'est plus pareil. Et maintenant que je suis parti là-bas de l'autre côté, ça a encore change. On ne peut plus perdre son temps à des choses inutiles. Hein? Oui, c'est le temps de pouvoir vraiment marcher, prendre une décision ferme et marcher avec Dieu. Vous ne vous rendez pas compte, nous ne nous rendons tous pas compte que notre temps est fortement avancé. Quand c'est Dieu a dit je viens bientôt, il revient vraiment et bientôt. Parce qu'il met toutes les choses vraiment en place pour que, effectivement, son peuple soit ramené dans la position juste, à l'endroit où il doit se trouver, pour que l'action de Dieu puisse réellement se faire Alors, quand il a entendu la parole de Dieu, la puissance de Dieu a balayé toute l'Église entière. Alors, quand je dis qu'elle a balayé toute l'Église entière, il a vraiment balayé toute l'Église entière. Voyez, oui, On dit souvent que le Seigneur, notre Dieu, est l'interprète de sa parole. Amen. On n'a pas besoin. De... Vous savez, il n'y a qu'à laisser simplement Dieu lui-même, hein, c'est ce que nous avons. Dieu lui-même, parler à son peuple. Et que le peuple puisse avoir le cœur disposé. Vous verrez. Extraordinairement le merveille. On ne va plus jouer des comédies comme un jour. Son bébé s'appelle Jérémy. ces jeune homme attendu jusqu'à ce que moi je sois dans ce pays-là. Aucun pasteur, aucun prédicateur ne pouvait pas toucher son enfant pour pouvoir le présenter à Dieu. Mais ils ne me connaissaient pas. Si j'étais ici, on va dire, oh, parce qu'on veut en français, moi, que ce soit Frère Léonard, Frère Léonard. Moi, votre Frère Léonard, je sais comment vous ne me le pense, pas chez vous. Je ne cherchais jamais rien du tout. Oh, c'est qu'on attend que c'est... Non, non, pas. Là-bas, à l'étranger... Frère Koulibaly, vous l'avez à l'étranger. Dieu a fait des grandes choses. Il dit, je dis, j'ai un témoin qui peut dire, Dieu a fait des grandes choses. Parce que parfois, si on voit un témoin, il dit, ah, il exagère. Oui, peut-être bien. Il a attendu, il a attendu, il a attendu. Dans l'Église, il dit, mais, mais, mais on savait très bien qu'il a mis au monde un bébé, effectivement, il, y en a, il dit, jamais. Il dit, mais là, il m'a dit, pff, alors qu'il m'a suivi quand même dans les réunions. Mais Dieu est bon. Et après, je ne vais pas entrer donner un détail. si ça nous permet, je donnerai des détails après. Mais c'est parce que nous allons en dans la parole de Dieu. Mais c'est beau que vous compreniez pourquoi nous entrons dans cette parole de Dieu. Et alors après, il me dit, pasteur, je voudrais que vous, vous, vous fassiez quelque chose pour moi. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Il dit, en fait, je veux que vous puissiez prier pour mon fils ici. Je lui dis, mais si vous avez ici, il dit non. J'ai observé, j'ai regardé tout ça. Dieu ne m'a pas conduit à pouvoir aller avec mon fils vers quelqu'un comme un pasteur là pour appeler. Pouvoir... Je priais Dieu qui m'accorde la grâce, que ce soit lui qui me donne qui il veut pour que moi, qui soit vraiment un vase à lui, pour qu'il puisse prier pour mon bébé ici. Je l'ai gardé et les églises où j'allais effectivement me voyaient mais euh, euh, Péniel euh, constate un enfant et je dis jamais alors quand tu es venu quand j'ai entendu c'est là que Dieu m'a dit voici la personne je voudrais que tu pries pour moi, mon enfant vous savez c'est extraordinaire j'ai pris l'enfant l'enfant me regardait avec un regard doux j'ai dit cet enfant en particulier si le Seigneur a pu faire en sorte que je puisse quitter mon pays là-bas et venir jusqu'ici pour pouvoir prier pour cet enfant, c'est que Péniel, Dieu t'a béni. Amen. Allez, il m'a dit, mon fils qui suit il s'appelle Jérémie, j'ai dit gloire à Dieu. <rire> j'ai dit, c'est extraordinaire. Et je tiens l'enfant dans mes ma mains et je prie pour l'enfant. L'enfant ne tousse pas, il est tellement calme, il les regarde tellement doux. J'ai dit, Dieu, tu aimes les hommes. Amen. Voilà comment... Jérémie donc a été présenté au Seigneur. Et alors maintenant, quand euh, on lui demande, il dit, mais, mais, on demande à sa femme, « Mais votre enfant, parce que vous êtes venu mais, mais votre enfant quand même, il faut quand même qu'on soit Il dit, « Non, ça il faut demander à mon mari. » Parce que la femme sait que l'enfant a été déjà présenté au Seigneur. Il dit, « Allez demander à mon mari. » Alors maintenant, allez poser la question à quelqu'un qui vous a fait comprendre déjà que pour lui, personne ne peut le faire d'une certaine manière ou d'une autre. Dieu travaille dans le cœur des uns comme des autres, effectivement. Des grandes choses que Dieu a eu à pouvoir faire, comme je disais tout à l'heure, que le Saint-Esprit a manifesté une telle puissance, une telle autorité, que toute l'Assemblée entière a été réplique, donc, à pouvoir prendre position pour les Saintes Écritures. Et les Jésus de la Bible. Que vous, peut-être vous pensez que c'est l'habitude ainsi de suite. Non, Dieu est en train de réveiller en fait. ceux qui sont donc allés. Bref, je rentrerai plus tard peut-être dans les témoignages. Je voudrais d'abord, avant qu'on lise les Saintes Écritures, que nous prions pour notre précieux frère, le pasteur Jean-Marie. Je viens à l'instant, donc quand j'étais dans mon bureau, d'apprendre qu'il a perdu sa maman. Notre frère avait perdu donc son père, vous vous souvenez? Et je lui avais dit que je viendrais pour pouvoir quand même te voir aussi là-bas. C'était prévu quand j'ai dit que de mon retour effectivement de l'île Maurice, mais je n'ai pas pu avoir l'occasion de le faire. Et là encore, doublement, je viens d'entendre que sa maman est partie. Ça m'a vraiment beaucoup attristé dans le cœur. Je prie que le Seigneur vraiment le bénisse. Il a pris aussi son avion, il est parti déjà en Afrique. Et je crois qu'il y a quelques jours de cela, et d'après ce que je viens de pouvoir entendre, la maman sera donc enterrée le mardi. Donc il est là pour ensevelir aussi sa maman, qui était aussi une croyante, une sœur aussi en Christ, puisque les papas l'étaient aussi. Donc c'est enfin, ainsi que sa famille l'est aussi. Toute sa famille qui est aussi restée à, à Paris. Et nous prions que le Seigneur vraiment le console. Vous connaissez la Saint-Maria-Paola? Vous connaissez aussi les enfants. Et il a ces enfants qui, vraiment, qui sont extraordinaires. merveilleusement que Dieu a béni. Et nous remercions Dieu pour cela. Et vous le connaissez quand même. Ils sont venus ici lui-même. Vous le connaissez aussi. Vous savez, c'est quand même nos, nos frères et sœurs qui font aussi partie de nous. Et l'Assemblée de Paris aussi est aussi attachée à nous. Et ce qui leur touche aussi, nous touche aussi également. Il a perdu sa maman. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse... Les fortifier, les consoler, aussi soutenir aussi sa famille. Tendre Père et précieux Sauveur, me voici avec ton peuple devant ton trône de grâce, pour te remercier aussi pour tes bienfaits, pour ton amour et ta bonté, pour ta grâce et tes compassions, mon sauveur. Oh Dieu, tu es le consolateur, mon bel-aimé Père Bisson, oh Dieu, je me souviens combien tu étais aussi profondément attristé quand tu as eu à pouvoir voir cette maman qui n'avait que son enfant unique et qui était là, allongée dans un cercueil. Tu as été touché, Père Tubissant, par compassion, par ton amour, et tu as approché du saquel, et tu as touché simplement le saquel, l'enfant, était ramené, Père. Tu as fait de même aussi, Père Saint-Dieu, avec Lazare, parce que ce jour-là, tu pleuras, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu connais ce que c'est que perdrine, un être cher dans sa vie, mon bien-aimé Père. C'est pourquoi je te prie, voir aussi consoler notre bien-aimé frère. Père Tubissant, c'est ton serviteur, mon frère. Père Tubissant, Dieu, Jean-Marie, mon roi, que tu le bénisses, que tu le fortifies, que tu le soutiennes. Voici toute sa maison entière est consacré à toi lui même aussi consacré aussi à toi mon bien-aimé père oh dieu souviens toi de lui père la tristesse est aussi profonde mon bien-aimé père saint il vient de perdre son papa il vient de voir si père. père vient de perdre aussi, Père de père sa maman père de tous les deux sont donc partis et il est parti pour les ensevelir. mon dieu bien-aimé père saint oh dieu souviens toi de lui je sais qu'il a foi il a confiance en toi mais il a besoin de ta main puissante mon roi pour le soutenir père de son dieu il n'y a pas longtemps que son père est dans la terre mon bien-aimé père oh dieu mais voici aussi la maman est partie aussi père souviens toi de lui mon bien-aimé père son ses enfants, l'église là-bas, Père sens que tu le bénisses, Père Saint-Dieu, que tu le fortifies, mon roi. Nous te demandons cette grâce, mon béni, mon Père Saint-Dieu, parce que tu es vraiment le consolateur. Sois béni et glorifié. Car nous t'avons ainsi pris, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce sont des moments qui sont pénibles, effectivement, parce que hum, perdre un père et aussi une mère, à l'espace d'un temps aussi court, c'est toute son histoire qui s'en va. Et nous remercions Dieu parce qu'il nous a accordé cette grâce de pouvoir croire effectivement que tous ceux que nous avons aussi aimés, nous le reverrons. Et c'est cela que nous croyons, puis c'est pour ça que nous voulons toujours pousser et aider nos frères et nos sœurs, même dans nos familles aussi, à pouvoir vraiment avoir la véritable foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous remercions aussi notre Dieu pour euh, la joie que j'ai eue dans mon cœur, ce que j'ai entendu, notre sœur Jackie, qui a eu à pouvoir avoir la nationalité. J'ai dit, oh là là, ça c'est hein, la joie dans mon cœur, j'ai dit. Et du Dieu est vraiment bon. C'est comme mon grand chanté, il est bon notre Dieu. C'est merveilleux. Que Dieu bénisse richement notre sœur Jackie. Amen. Ah oui, ça, est, cette sœur, elle a vraiment une foi. Elle a un témoignage. Et c'est toujours douloureux quand je la vois. Mais aussi que je vous dis encore, ajouter, il a toujours un respect quand elle vient me voir. Peut-être, bon, je ne sais pas, moi, mais, mais moi je peux témoigner d'elle. Jamais cette sœur a eu à pour elle, même dans des moments les plus difficiles. Et comme vous la voyez là, la sœur Jackie, elle a tellement <rire> beaucoup de respect et de considération que quand elle doit faire quelque chose, pardonne-moi sœur, la sœur Jackie, même si elle doit faire une petite affaire à gauche et à droite, elle vient toujours voir les pasteurs. Même si elle doit vouloir faire un petit voyage avec ceux ci parce que la plupart des gens se fait, mais sœur Jackie vient toujours. Et les pasteurs, je viens te voir. Voilà, j'ai ça. Est-ce que tu penses Est-ce que je peux que Dieu te bénisse Mais pourtant, elle est libre de pouvoir prendre sa décision, de pouvoir prendre gérer comme elle veut, effectivement. Dans tous les domaines, effectivement, la sœur Jackie. Je n'ai pas dit que bon, ça, ça, c'est Dieu qui l'a conduit comme ça. Mais je peux témoigner, en témoignage. Et combien de la pression aussi, quand nous étions ici à l'époque aussi, avec les frères Jean-Claude, vous connaissez, non Oui, Jean-Claude connaissait bien le sœur, parce qu'il les connaissait avant moi. Ah oui, je parle déjà de Jean-Claude hein ils connaissaient très bien parce que nous avons un frère Jean-Claude ici Donc, ils connaissaient très bien notre sœur effectivement, c'était un peu, vous savez quelqu'un qui prenait prenait. et quand ils sont partis en cassant tout ce qu'ils pouvaient casser ici ils sont allés aussi le voir aussi et cette période là c'était aussi la période où notre sœur était, vous connaissez ce qui s'est passé et la pression était et ils voulaient aussi l'amener mais la sœur ne sait jamais s'est jamais déplacé pour aller, même là-bas, il a toujours fait comprendre à eux l'erreur qu'ils ont commise. Parce qu'en fait, il était dans une situation où, où ils avaient besoin de voir, nous pouvons t'aider, effectivement, mais malgré que... La... Non, que Dieu te bénisse. Elle n'avait pas de séjour. Elle n'avait pas de travail. Il souffrait avec les enfants. La sœur Jackie a pris position pour rester dans l'Assemblée. On a vu comment cette sœur s'est battue. Sans séjour. Hein. Dio à gauche, souffrant gauche et à droite. Donc, que Sœur Jackie, que Dieu te bénisse. Amen. Moi, je suis heureux, ma sœur. Oui, oui, oui, oui, oui. Ça, ça, ça c'est un témoignage. Dans cette assemblée, tu as vraiment. C'est vrai que les gens disent, elle est comme ça, mais nous avons quand même un témoignage. On a regardé quand même, je regardais quand même. Même si vous pouvez dire, mais je regardais quand même. Hein? Que Dieu te bénisse. Amen. Que notre Dieu soit béni. Il a consolé mon cœur. Il nous a consolés aussi. Amen. Tous ceux qui t'aiment sont heureux. Ah, il est vraiment bon, notre Seigneur et notre Dieu. Qui te bénisse richement et qui te fortifie davantage. À cela, ça me fait penser aussi à... Un, un, un témoignage, comme ça je rentre dans les... Vous avez, avez le temps Amen. Vous savez, quand on se déplace, vous ne connaissez pas la responsabilité qu'on qu a en fait. Il y a des gens qui leur vie est, est fixée là-dessus. Parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte, c'est une responsabilité que comme la sœur Carole et les frères Yvon, ils, ils ont quitté le Canada. <rire> Pensez-vous qu'au Canada, il n'y a pas d'église C'est leur pays. Il hein? y a des églises qui sont plus jolies que ça, vous voyez bien. Et puis, mais j'avais demandé qu'on mette un peu le froid, mon frère, sachez. C'est-à-dire ah, que c'est le 16, c'est le 16. Et, et, et on ne peut pas. Aller. Et comment on doit faire <rire> Est-ce que là je commence à chauffer hein? <rire> Bon, bon, c'est rien. Ça va, mon grand moi. Non, tu peux laisser vers toi, ça va. Tu sais, parce que moi, ma voix, ça va. Oui, oh, peut-être un peu là, mais il ne faut pas l'enlever plus chercher chez toi. Bon, bref. dire que à, à, au Canada, euh, ils ont de belles églises, des édifices. Vous sentez là-bas, vous sentez en confort, et puis on vous, vous reçoit bien, les gens sont. C'est vraiment joli. Si vous avez l'occasion d'aller les visiter, quand même, même chez eux-mêmes, allez voir comment c'est chez eux-mêmes. Hein. Donc, vous pouvez aller. Ils vous attendent dans, au Canada, non? Donc, maintenant, vous avez la voie ouverte, non? Et, et, et d'ailleurs, avant d'aller je vous remercie beaucoup hein, pour les portes qui sont ouvertes. Ah là là là là J'étais je dis, Seigneur, que tu sois béni. Sœur, frère, qui avait reçu mon frère Yvan et la sœur Carole chez vous à la maison, pour tout ce que vous avez fait, vraiment... Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Merci vraiment pour cet amour. Vous leur avez démontré, effectivement, qu'ils sont les vôtres aussi. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, voyez-vous, comme je disais, effectivement, qu'ils habitent dans un pays avec les conforts possibles, et puis des églises qui sont bien confortables, agréables, vous savez, les plafonds hauts et tout. Et là, mais ils quittent le Canada. Et il faut voir effectivement aussi dans quelle ville ils habitent aussi, loin encore. Et prennent l'avion pour pouvoir se retrouver avec vous dans cette assemblée. Posez-vous la question, bon ça va, mais qu'est-ce que cette sœur-là a eu à pouvoir trouver alors qu'elle alors qu vit au Canada Bon, peut-être qu'elle être conduite dans une autre ville du Canada, l'église du Canada. Qu'est-ce qui s'est passé Vous voyez comment Dieu fait des choses Ça fait des années. Et c'est Dieu lui-même qui a conduit cette sœur-là, qui cherchait « Non, Dieu est grand. » Cette Carole était un témoignage aussi. Hein. C'est merveilleux de voir. C'est pour ça que voilà, quelqu'un avec... Euh, C'est ce, la même chose aussi avec mon précieux frère. aussi, Parce que la, la détermination, non, que Dieu soit béni. Amen. Pour la première fois, je pense que c'était la première fois. Il n'avait jamais pris l'avion, je pense. Hein. hein? Voilà. Donc dans son pays... Son mari est resté là, mais son mari, est, et, et, et la femme s'élève là et dit, non, je dois aller en Belgique. Mais qu'est-ce que tu vas chercher en Belgique J'ai dit, Dieu m'a donné la grâce de pouvoir avoir une... Non, que Dieu te bénisse, ma soeur, ma soeur Carole, que, que le Seigneur, mon Dieu, se souvienne de toi, qu'il te bénisse. Ah oui, elle était s'élever. Alors, son mari, la regarde, mais ma femme n'a jamais voyagé, il n'a jamais pris l'avion. Que Dieu soit béni elle prend, alors ce que dieu faisait avec elle c'était pour réveiller son fils. Amen. Le frère Yvan il, il dit quoi quand il est resté, il dit non c'est pas possible. Ma femme Milici déterminée à prendre la vie, aller dans un pays contré qu'il qui il ne connaissait pas tellement très bien en fait, il ne que mais quand même elle a pris sa valise, ah c'est touchant. Vous voyez, c'est une grande responsabilité, vous ne comprenez pas cela, c'est ça que vous devez comprendre, c'est pas un jeu en fait. C'est c'est la vie de Jean en fait. Et ces personnes ont confiance et foi dans ce que Dieu fait au travers de vous. Amen. Ils peuvent se déplacer dans différents pays, effectivement. Vous pensez à ça et vous, vous, vous pleurez tous les jours parce qu'ils disent, Seigneur, accorde-moi la grâce que je me tienne comme toi tu veux pour que ces âmes-là aient la... Vous pensez que c'est un plaisir, Ah, je vais être là pour que je vois comment je vais prêcher. Non, c'est aussi un problème sérieux parce qu'il y a un jugement. Puisque tous ces âmes-là... C'est important que tu, vous compreniez ça. C'est nécessaire. Donc, voyez-vous, c'est quelque chose de tellement aussi euh, important de pouvoir voir comment Dieu euh, conduit euh, les choses. Alors, comme je disais, comme je suis parti effectivement, il y a des frères et des sœurs, euh, des prédicateurs, des pasteurs qui ont confiance dans ce que le Seigneur m'a accordé, grâce effectivement de voir euh, ces ministères. Et quand ils ont parfois des problèmes très sérieux, alors, ils appellent bien que même étant comme par exemple, on sait parfois me joindre de certaine manière. Alors, il y avait un cas. <rire> c'était assez sérieux. Et ce cas était assez sérieux. C'est pour ça qu'on m'a appelé quand j'étais là-bas. le pays qui, est donc côté effectivement, bon, ils savent me joindre, effectivement, c'était mon mot. Parce que parfois, ils savent pas. bon Comme on n'avait pas annoncé que je me déplaçais, donc ils ont appelé. Donc... Et c'était le cas d'un frère, je citerai son nom, parce que <rire> Euh, il ne va rien faire. Et il me pardonne là. <rire> euh, je peux C'est bien de se retrouver, non amen, amen. Alors, le frère, c'est notre frère Jean-Jacques, Ndala, qui est donc à Brazzaville vous connaissez un peu pour les anciens aussi vous connaissez un peu l'histoire de frère Jean-Jacques comment il était toujours accroché à moi depuis qu'il a eu à pouvoir expérimenter les choses de Dieu même quand il est parti là-bas ses témoignages restait toujours en lui mais il s'est passé une chose le frère est, est allé donc euh, s'amouracher avec une soeur c'est-à-dire qu'il a voulu pas il a voulu, mais il est allé pour épouser une, une, une femme c'est quand il était là-bas, il est allé donc il est allé voir la famille. Et puis maintenant, il s'est présenté, ainsi de suite, évidemment. Et euh, la chose, euh, je crois qu'on euh, lui a demandé de pouvoir venir maintenant avec les choses pour euh, arriver à pouvoir d'abord concrétiser ce qu'il faudra concrétiser. Et puis on passe par euh, le mariage. Donc tout le monde, vous voyez, donc, euh, comprenait qu'effectivement, qu il est... Alors, mais les problèmes, ce que... Là-bas, on m'a appelé pour me dire, frère, nous avons un problème, une situation ici qui nous préoccupe. Nous voudrions savoir effectivement ce que toi, tu en penses et qu'est-ce qu'il faudra arriver à pouvoir faire. Vous savez, j'ai beaucoup de frères qui, euh, dont j'ai aussi la considération énorme et qui ont beaucoup de considération aussi à mon endroit en rapport avec la grâce que Dieu m'a accordée, une ancienneté aussi dans les choses qui concernent aussi hein, le Seigneur Jésus. Il m'a dit, nous avons un problème. C'est important, je pense que ça peut servir aussi aux autres. Hein. Le problème est celui-ci. Notre frère, c'est vraiment un précieux frère. Et nous l'avons observé effectivement aussi à l'Assemblée, parce que les témoignages qu'il nous a rendus depuis qu'il a été avec toi, comment Dieu a eu à pouvoir agir, ça ça cimenter, sa foi. Donc ce témoignage est toujours récent à lui. Moi, j'ai dit, oui. Et alors... Il s'agit en fait des tâches qu'on devrait, donc qu on a à cœur, parce que c'est d'avoir donner en fait la possibilité de lui donner la tâche dans l'assemblée, effectivement, pour qu'il serve le Seigneur, puisque moi je suis là, mais j'ai quand même besoin de quelqu'un pour euh, assister dans cela. Et nous avons regardé le frère et, et euh, seulement on voulait parler qu'il y a un petit souci. Alors moi j'ai dit, quel souci a-t-il Parce que le frère est allé pour épouser une demoiselle-là. Mais quand on observe, effectivement, on trouve que ça, c'est pas vraiment la chose. Euh, parce que si quelqu'un doit assumer une tâche, il y a bien des conditions qu'il doit arriver à pouvoir remplir. Mais quand on regarde effectivement cette demoiselle, et comment les choses se sont passées avec elle, il y a eu déjà c'est cela, ce que c'est et ça ne remplit pas la condition de cela pour lui mais nous ne savons pas comment faire parce que déjà il est déjà parti, et les choses sont allées euh, telles que les parents sont déjà dans la condition que les choses soient faites alors te demandons toi de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut faire les choses alors j'ai posé d'abord la question de savoir jusqu'à quel niveau les choses sont. Elles m'ont expliqué. Alors, je vais vous expliquer. Je vais quand même peut-être entrer. Peut-être que c'est un peu dans l'essence du mariage. Tout le monde est... Wow. Voilà. Voilà comment sont les choses. Le frère a demandé la main à la demoiselle. Et puis, bon, la dame a eu à pouvoir dire oui. Et cette dame, en fait, a, ah, je crois, un ou deux enfants. Comment est-ce qu'elle a eu des enfants Voilà que la personne qui l'a. Il a demandé la main auquel il a donné aussi son consentement, avec elle aussi. C'était, je pense, oui, cette situation-là est allée vers la famille avant. Et la famille a dit oui. Vous pouvez vous marier, on est d'accord, il a donné ça dot, Je peux en donner la dot, effectivement, ainsi de suite. Et euh, voilà que euh, il se marie. Vous m'entendez bien Amen. Ils vont chez eux à la maison. Comme tout couple, on a toujours besoin d'un bébé. Vous êtes d'accord On ne se marie pas pour rien quand même. Hein. C'est pour quand même avoir des enfants. Et voilà que le premier bébé qu'ils ont eu, problème. Bébé, un peu paf, le bébé mère. On examine, on dit, ah, oh, il y a un problème de sang. Le monsieur, son sang, il est virgule, la jeune dame, son sang aussi virgule. Donc, alors, avec un sang, virgule, virgule, virgule, et pff, on se met toujours, on aura toujours des bébés virgule. En effet, vous comprenez ce que je veux dire En effet, et, et, ils ont eu un bébé virgule. Quand le papa a appris que le monsieur avait les 100 virgules. Et que sa fille aussi, avec lui, mettant aussi ensemble, effectivement, problématique. Le papa a dit Ah, moi, je casse ce mariage. Vous me suivez Amen. Le papa a dit Je casse ce mariage et tu ne peux pas rester avec ma fille, donc il n'y a pas de mariage. Mais le monsieur dit Mais moi, j'aime votre fille. La fille dit aussi Moi, j'aime mon mari. Il dit, il dit, mais non, non, non, non, non, moi comme je suis le père, je casse les mariages. Maintenant, je pose la question. D'après vous, les papas avaient le droit ou pas de casser le mariage Pourquoi ils ne pouvaient pas casser la mais la dot, on la remet. Ah oui, est-ce que la dot, on peut la remettre hein Ah ben oui. Ah ben oui, parce que si, si le, la famille du de de, de jeune homme qui a demandé euh, la, la dot, il a demandé, il s'est montant de lui, il a dit, dit bon, remettez-la. En Afrique, je pense, que ça se fait. Non parce que je vois c'est certains qui s'étonne qui qui là. Mais non. Donc ils peuvent lui demander comme le feu, il dit mangé la dot. Il dit non, non, je vous remets la dot, je n'aurai pas ma vie. Alors la question de la dot n'est plus là, c'est-à-dire que la bon, dot est réglée en fait. Le problème, c'est celui-ci. Le mariage est établi par Dieu. Amen. Il faut qu'on comprenne effectivement comment le mariage doit se faire et à quel moment effectivement aussi on peut rompre effectivement telle chose. Lorsque une jeune fille est dans la maison de ses parents, et qu'effectivement, euh, il a donc rencontré des jeunes hommes, et qu'ils sont partis vers des parents, et que les parents ont donné leur consentement. Ils ont dit, oui, nous sommes d'accord, effectivement, ainsi de suite, il n'y a pas de problème, ils ont vérifié, tout est ok, ils sont d'accord, effectivement. Eh ben, alors ils viennent vers le pasteur, s'ils ont bien là, là, pour prier, on prie donc, on prie donc pour le mariage. Maintenant, les parents ne peuvent pas revenir sur leur décision. Écoutez d'abord, s'il vous plaît. Ils ne peuvent pas revenir sur leur décision, à moins qu'il y ait une chose qui se soit passée, dont les Saintes Écritures montrent qu'à cause de cette chose-là, alors effectivement, on peut casser Prenons un exemple, par exemple, je donnerai un exemple. Bon, je ne vais, vais pas rentrer là-dedans parce que vous allez commencer à voir. Mais vraiment, je vais dire ceci que donc, euh, si ils Donc, s'ils ont donné leur consentement, à moins qu'il y ait une situation qui, dans l'entretien, effectivement, qui se soit passée, qui ferait qu'effectivement, que le monsieur a fait a Mais s'il n'y a pas il y a des choses qui sont passées comme ça. Je vais pas dans le détail, il a fait, Mais... Je ne vais pas dans le détail parce que je ne vais pas prêcher Baris de D'abord, je vais vous montrer. Alors, le problème ici, c'est quoi Le problème, c'est que le papa, à cause du problème du sang, les tests sanguins, il brise le mariage. Mais il n'y a pas une raison fondamentale pour casser un mariage à cause d'un problème de du sang. Si on a un problème de sang de maladie, mais Dieu guérit, donc ça c'est serait même pas dans la liste de Dieu pour casser un mariage est-ce que vous comprenez Donc, j'ai dit, ce qui s'est passé, c'est que le monsieur est là et la femme sont toujours mariés. Le monsieur est parti, maintenant, comme on l'a induit en erreur, il a épousé notre femme. Ah oui, ce n'est pas la faute de monsieur, c'est la faute de ceux qui lui ont induit en erreur. Bon, évidemment, c'est aussi le problème des instructions, aussi. Alors, j'ai dit, bon, maintenant, bon, et la femme Et aussi, ce sont ses parents qui lui ont induit en erreur. Parce que ce monsieur-là, qui est toujours vivant, est toujours son mari. Parce que le monsieur l'aime, il n'y a pas eu de raison que, d'entre nous deux, il y a des problèmes qu'on ne pas. Le monsieur n'a pas dit, je ne l'aime pas. À ce moment-là, on peut comprendre. Mais là, c'est qu'ils s'aiment tous les deux. Alors quand les gens s'aiment, pourquoi vous ne voulez pas les laisser se marier Non, mais c'est quand même vrai, non Parce À moins qu'il y ait vraiment, si, comme cela veut dire à, à cause de, de, de, de sang, des sangs, maintenant, maintenant Dieu guérit, hein ah non, et c'est ça l'erreur que les parents ont commise à l'endroit de leur fille, effectivement, et qui est restée. Et maintenant, je dis, si cette femme-là va se marier, est comme adultère. c'est comme ça, c'est ça. Donc, on lève la condition la femme, puisqu'il aime son mari, même si le mari est parti, il doit retourner vers son mari, arranger les choses. Bon, maintenant, ils ont compliqué les choses parce qu'ils ont été à gauche, évidemment, à gauche. C'est ignorance qu'ils ont eu pour moi. Donc, j'ai dit, donc, voilà un peu la situation. J'ai appelé mon frère. Regardez très bien. Lui, son cœur est mis. J'ai dit, mon frère. J'ai dit, j ai, j ai, je cite ton nom pour vous, vous comprendre. dit, mon frère Jean-Jacques. Il dit, non, non, J'ai dit, ok. J'ai dit, voilà, il s'agit en fait d'une chose que je voudrais te parler. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de respect et de considération qui est parmi nous ici, effectivement, on commence à vous insulter derrière, même en, en dessous de l'esprit, en dessous de la pensée, parce que vous vous considère comme quoi vous avez peut-être un projet pour la personne. Vous comprenez ça Oui, je, je connais ce genre de situation. Alors, je lui ai dit, mon frère, voilà le problème. Ce, que, en ce qui concerne les choses qui concernent Dieu, c'est les désirs qu'on a remarqué que tu puisses avoir une tâche. Mais dans la condition dans laquelle tu te trouves, Explique-moi d'abord, effectivement, comment... Il m'a expliqué, voilà, j'ai été à la famille, il se fait ceci, je vais j'ai donné quelque chose, et puis évidemment, je crois qu'il faudra quand même, on n'a pas tout finalisé, mais on va quand même arriver à pouvoir faire ce qu'on s'est dit. Bon, j'ai dit, mais voilà le problème. Le problème est celui-ci. La jeune dame-là que tu vois là, que tu es allée pour demander la main, il est attaché, c'est une femme qui appartient à quelqu'un, parce que ce que les parents ont fait, c'est pas conforme. Puis toi, tu vas prendre une femme comme cela Et puis... Il a déjà des bébés, effectivement, aussi, parce que les bébés, ce sont les enfants de l'autre, effectivement, de certaine manière. Alors, les maris, bien qu'ils soient partis, n'a jamais cessé de pouvoir aimer quand même sa femme. Puisque c'est à cause de papa qu'il y a eu cette chose-là, effectivement, aussi. Donc si toi, tu vas la prendre, tu prends la femme de quelqu'un. Bien qu'elle t'a dit que non, elle avait expliqué avant, je connaissais qu'elle avait des enfants, dit, mais puisque tu n'avais pas bien compris les choses, je t'explique, te je t'explique. J'ai dit, si tu l'apprends, tu prends la forme de quelqu'un, donc toi, tu as un problème. Et puis, en plus de cela, dans les services, c'est nécessaire de pouvoir se mettre en ordre avec Dieu. Je vais pas dans le détail, bon. Et puis, euh, dans, je dis, quand je dis je je vais pas dans le détail, il ne faut non plus pas confondre comme on a mis ça comme si c'est une obligation. Donc, ce n'est pas une obligation. Bon, je veux dire, il faut que choses soit clair. On dit qu'il faut qu'on puisse se marier seulement avec une vierge. Ce n'est pas une condition pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez Alors, il y en a des gens que Dieu, que Dieu a consacrés pour ne se marier qu'avec des vierges. Mais tous ceux qui disent, voilà, ce n'est pas, pas généralisé. Bah si on a un, un frère, par exemple, je donne un, un exemple, euh, euh, euh, j'ai un frère dans l'assemblée. On n'a pas seulement couru quand même que je dois quand même marier avec des. Ça va vous choquer, mais c'est comme ça. Il n'y a pas que je mais il faut que soit une vieille... Faut que sois une... Mais si, si la sœur a eu des accidents dans sa jeunesse et qu'effectivement que ce côté-là a été déjà ou pas, et puis tu ne vas quand même pas quand même dire qu'il faut que je, je puisse épouser. Non, si Dieu aille à pouvoir agir dans sa vie, qui te la donne. prends la parce que tu n'es pas un homme qui Dieu consacré pour un tel service. Donc il ne faut pas toujours, il me faut, il me faut, faut. Oui, si vous le désirez, il n'y a pas de problème. Mais dis pas que Dieu veut ça. Pour toi, Dieu n'a pas dit que c'est comme ça. Dieu a dit cela pour ceux qui servent, ceux qui le servent, effectivement, et c'est différent. Donc il ne faut pas mélanger tout, effectivement. Si Dieu permet, j'ai prie que Dieu va accorder la grâce qu'on rentre dans le mariage du divorce. Comme ça, ça va quand même clarifier beaucoup de choses et beaucoup des idées préconçues qu'on a eues dans la tête, effectivement. Et je crois qu'on pourra bien marcher. Amen. Si c'est sa volonté. Amen. Alors je lui dis, vous voulez que je continue Amen. Alors, alors je lui dis, mon frère, je voudrais te demander une chose, il faut arrêter. Ça, c'est toi, toi de faire le choix. Ou tu fais les choix pour Dieu, ou tu fais les choix, effectivement, pour la femme. Parce que ce n'est pas l'absolu dans notre vie. Vous avez entendu ce que j'ai dit la femme n'est pas un absolu. Et Marie aussi, l'homme, n'est pas non plus un absolu. Nous n'avons qu'un seul. J'espère que votre amène là, c'est vraiment un profond, Amen. avec reconnaissance. Nous n'avons qu'un seul. Amen. Et ça doit demeurer toujours le seul. Amen. Parce qu'il ne faut pas se pendre pour un homme. Il ne faut pas se pendre pour... Je voudrais me pendre pour... Il pas me pendre ma frère, mais... <rire> Vous avez compris, hein? Amen. Pour celui-là, oui, je suis d'accord. Mais pas pour l'autre, l'autre. Non. non, seulement celui-là. Alors, j'ai dit, mon précieux frère, et euh, voilà ce que j'étais présenté. Je pense que, selon les saintes écritures, tu dois pas l'apprendre. Regardez ce qui s'est passé. Frère Jean-Jacques est resté silencieux, il me dit, frère Léonard, j'ai toujours eu confiance et je crois en ce que Dieu fait en toi. Le respect que j'ai, je, je te donne toujours. Si toi tu me dis de ne pas prendre cette femme-là, moi je partirai dire aux parents, je ne la prends pas. Et il dit, de maintenant là, je vais aller casser ce que j'avais commencé. Il est vraiment parti. Pour aller dire, non, je fais un mauvais choix, et ce n'est pas conforme, effectivement, que je veux maintenant revenir aux choses de Dieu. J'attends simplement que Dieu me montre celle que je vais que j'ai toi épousé. Est-ce que vous, vous l'aurez fait? Vous m'insulterez au bureau là, vous parlerez aux gens, vous téléphonerez à gauche et à droite. Frères et sœurs, vous serez jugés. Frère Jean-Jacques n'est pas ici, il est là-bas, loin. Mais quand je lui ai parlé, simplement dit que ça, il ne faut pas... Mais vous savez, dans le cadre de mariage, c'est le cœur qui s'est accroché, qui est là, vous aimez la personne, vous... et puis il a été quand même loin, aller voir les parents, et puis il se voit tout le temps, et puis dire que je veux accepter ce que tu m'as dit, que je vais couper. Il faut être un fils Examinez-vous vous-même si un jour vous venez là-bas, je dis bon, « Sœur, ne prends pas cet homme, si ma sœur, ou frère, qu'est-ce que vous allez faire ?» Vous sortirez dehors, ça va, ça va exploser on parlera de votre pasteur, qu'il n'est plus votre pasteur parce qu'il est quand même quelqu'un qui ne voit pas mon bien. Mais lui aussi, je lui ai dit cela, il a bien regardé, il n'a pas dit que tu ne vois pas mon bien. Il dit ce que tu m'as dit est correct et juste, je vais mettre cela en pratique. Que Dieu les bénisse. Amen. Et que Dieu vous bénisse aussi. Alors nous pouvons prendre les Écritures maintenant? Amen. Vous avez du temps? Amen. Ok. Nous allons prendre l'écriture dans le livre des Hébreux au chapitre 1. Que Dieu soit béni. Il est bon notre Dieu. Nous l'avons chanté et nous l'avons dit. Je ne vais pas vous garder très longtemps. Nous allons quand même lire les écritures et c'est important. Hébreux au chapitre 1 à partir du verset 1. « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant donc le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification de péchés et, et s'est assis à, à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Donc, devenu donc d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que est leurs Amen. Amen. Tendre Père et précieux souvent, nous sommes à toi et nous te remercions. Je te suis vraiment reconnaissant de tout mon cœur Père. Oh Dieu, pour les temps et les moments que tu nous permets de pouvoir nous retrouver. Aussi, Père Saint, oh Dieu, de voir combien tu es entré d'agir effectivement dans la vie de tes propres enfants, Père, pour le ramener véritablement à pouvoir prendre conscience et surtout qu'ils prennent des décisions, Père Saint, contre vents et marée, malgré, pas tu les conditions dans lesquelles il peut se trouver. Père Saint, oh Dieu, je t'en suis vraiment reconnaissant. Nous sommes à toi encore ce matin, Seigneur, oh Dieu, ayant aussi entendu ces témoignages des gens, nous voulons aussi avoir un témoignage de notre vie, que quand nous entendons ta parole à toi, nous voulons nous soumettre. Père, aide-nous mon bien-aimé Père Saint Dieu, dispose nos cœurs, que nos pensées ne soient pas comme nous le voulons, Père mais travaille dans nos pensées, enfin réellement que la porte soit ouverte pour que toi tu puisses vraiment s'aimer ta sémence à ton Père. Pardonne-moi aussi mon bien-aimé, béni et sanctifié, parce que souviens-toi de nous encore ce matin, Père car nous t'avons ainsi prié, au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme nous l'avons aussi euh, euh, euh, eu à pouvoir l'écouter depuis un certain temps. Et je pense que tout un chacun de nous a pu avoir effectivement aussi une vision quand même un peu beaucoup plus claire hein, des choses qui concernent donc les Seigneurs. Parce que dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons, nous avons besoin effectivement de pouvoir Comprendre les choses, pas avec notre compréhension naturelle, mais avec cette compréhension spirituelle, effectivement, que Dieu nous donne, effectivement, dans, par son esprit, lorsque nous entrons, effectivement, dans les choses qui concernent Dieu. Parce que Dieu est esprit, hein. Et comme la Bible dit qu'il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, donc, et en vérité. Il y a une chose qui est très importante que nous devons donc comprendre, en fait. Ce que l'esprit, en réalité, doit dominer sur toutes choses, en fait. Et c'est souvent ce qui se passe, effectivement, nous, nous avons donc notre nature, effectivement, la chair, effectivement. Et quand la chair a plus d'impact, effectivement, et qu'il a plus de place, effectivement, alors c'est elle, effectivement, qui commence à pouvoir réellement agir. Alors, vous verrez très bien que les démons, les mauvais esprits, Satan lui-même a... Plus de facilité, effectivement, d'agir, effectivement, dans notre côté naturel. Donc, Satan agit vraiment très puissamment et fortement. C'est-à-dire que le, le, le côté charnel, effectivement, lui donne encore beaucoup plus d'aisance. pour qu'il puisse réellement aussi à, à agir et faire. Plus on est charnel, alors plus les démons trouvent, effectivement, aussi leur baignoire dans laquelle ils peuvent arriver à pouvoir se nager. C'est pour ça que la chair a des désirs contraires à ceux dons de l'esprit. Donc les choses que tu voulais pas faire, insulter quelqu'un, tu vas l'insulter parce que tu es dans la chair. Penser du mal de quelqu'un, tu vas le penser parce que tu es dans la chair. Mais quand tu es dans l'esprit, alors à ce moment-là les choses sont différentes. Dit que l'esprit contrôle tout en fait, l'esprit domine sur tout en fait. Dit qu'effectivement, que quand on est dans cette position effectivement, alors la communion avec Dieu elle est tout à fait différente. C'est pour ça que c'est nécessaire qu'on comprenne effectivement que à quel moment, parce que souvent les gens disent, oui, nous dirons, et ça sera dit, Non, il faut quand même comprendre qu'effectivement, qu il faut qu'on soit amené dans une position, de telle sorte qu'effectivement, que quand je peux dire quelque chose, je prononce une parole, la parole s'accomplit. Et à quel niveau je dois être effectivement pour que cela puisse être Ce n'est pas en étant comme je suis effectivement aussi, en étant aussi charnel, effectivement ou en étant toujours avec les pensées à gauche, ça, ça ne peut pas arriver. Non, parce que, à ce moment-là, c'est votre nature effectivement qui domine en réalité. Alors, quand nous entrons dans les phases comme celui ci nous avons eu à pouvoir voir une chose. C'est que dans l'ancien, dans la partie qui concerne effectivement l'ancienne alliance, la Bible nous fait savoir que le Seigneur avait eu à pouvoir effectivement établir une façon de pouvoir travailler et d'agir effectivement. Et ça, je le répétis encore à maintes reprises pour que nos frères et nos sœurs comprennent cela très bien. Et c'est toujours dit, ça n'a toujours été pas ta décision, toi frère ou toi sœur, pour dire que c'est la décision de Dieu lui-même. Il dit que Dieu qui conduit les choses a décidé comme ça. Quand il nous disait, effectivement, comme il nous est montré ici, qui, autrefois, et je le répète toujours pour que ce soit vraiment en vous, autrefois, et à plusieurs reprises, de plusieurs manières, donc c'est-à-dire que c'est dans le passé, cela. Dans le passé, on a mis l'accent sur le prophète. Non, c'est toujours dans le passé. Il n'y a pas, dans le présent, effectivement, où Dieu met l'accent sur le prophète. Parce que, mais oui, c'est vrai, je répète encore, c'est dans le passé que Dieu a mis l'accent sur le prophète. Autrefois, et à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par des prophètes, donc il a mis l'accent sur le prophète. Mais, dans ces derniers temps, effectivement, dans cette phase, effectivement, particulière, la Bible nous dit qu'effectivement, que Dieu a changé sa façon de faire. Il nous a parlé, effectivement, pas par des prophètes. Mais il dit qu'il nous a parlé effectivement par le Fils. Alors vous remarquez très bien mon frère et ma soeur, qu'il est parlé effectivement ici, l'Ancien Testament. Donc ça c'est la première alliance que Dieu a eu à pouvoir établir effectivement avec son peuple. Et en parlant de la première alliance, regardez dans les scènes écritures, ce que la parole de Dieu nous fait comprendre effectivement. Je crois que c'est dans les livres de Zébreu au chapitre 9, Hébreu chapitre 9. Et c'est au verset 1 que nous lisons d'abord une portion de l'écriture. Il dit, la première alliance, donc vous, vous devez quand on parle de la première alliance, vous vous référez ici, ici, donc et ça, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives aux culte et les sanctuaires terrestres. On précise bien que la première alliance ici, nous L'avons lu aussi une fois, mais je le répète encore. dit Mais cette, cette, cette première alliance avait aussi des ordonnances relatives aux cultes et les sanctuaires terrestres. Alors, on nous explique effectivement aussi comment c'était. Alors, regardez effectivement une chose qui est très importante. Quand on, on lit au verset 16, donc dans le chapitre 19, à partir de 19, pardon, verset 16, on peut avoir tout lu effectivement, ainsi de suite, on au dire, euh, euh, au verset, au verset, euh, au verset euh, oui, c'est ça, oui. Mais je peux peut-être venir à partir. Euh, à partir du verset 11, peut-être que c'est quand même mieux. Comme ça, vous voyez à peu près d'une certaine manière ou d'une autre. Parce qu'on nous a fait comprendre effectivement que c'était relatif au culte et le sanctuaire terrestre. Vous vous souvenez Et c'est là qu'on a eu à pouvoir voir donc tout ce que nous avons ici, vu effectivement les souverains sacrificateurs et tout ça. Vous vous souvenez Bon, c'est pour qu'on aille un peu plus vite. Alors, mais au verset 11, il nous dit... Mais, euh, euh, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé les tabernacles le plus grand et le plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Donc, s'exclut en fait, effectivement, les tabernacles terrestre qui est ici, dont l'alliance est donc établie par Dieu, effectivement, avec le peuple sur cette phase ici. Est-ce que vous me suivez Amen. Maintenant, on nous dit qu'il n'est pas construit de la main d'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Donc, déjà, on passe d'une dimension à une autre dimension. Ici, si on est dans la dimension terrestre. Donc, c'est dit que Dieu a parlé de toi par les prophètes. Donc, dans cette alliance ici, l'accent a été mis là-dedans. On va comprendre pourquoi. Mais il dit, mais non, c'est donc un euh, hein, terme terrestre Il dit, mais qui s'est entré dans une terre qui n'est pas fait de main d'homme Il dit, il dit ceci au verset suivant, il dit, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint non avec le sang de bouc et de, de veau, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de taureau et de bouc, et la cendre de d'une vache, pardon, rependue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus... Vous entendez bien, vous entendez bien non La pureté de la chair, vous comprenez bien, non Combien plus le sang de Christ qui, par un seul esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache. À Dieu, purifiera t il votre conscience Maintenant, ce n'est plus la chair. Amen. On, passe, on passe maintenant dans d'autres dimension Amen. spirituelle. Il y présente-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant Maintenant, écoutez. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une d'une nouvelle alliance. Donc, je disais, ceci était la première alliance. C'est qu'effectivement, si c'est ici la première alliance, cest dire quand on parle d'une nouvelle alliance, c'est qu'il y a une seconde alliance. Alors, laissons -nous écouter d'abord. Il dit, donc, d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, vous, vous entendez cela? Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car, prêtez attention maintenant, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit donc constatée. Je relis encore. Car là où il y a un testament, il est donc nécessaire que la mort du testateur soit donc constatée. Verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. Vous voyez vous sur L'Ancien Testament, elle est Vous voyez bien? Un testament. « En effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Verset 18. « Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut donc inaugurée. » Donc pour que ceci soit une alliance, il fallait qu'il y ait le sang. Est-ce que vous comprenez, frère Donc il fallait qu'il y ait du sang. Alors, avec, parce il explique encore très bien ici, clairement, il dit, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tout le commandement de la loi, prit le sang de veau et de boue avec de l'eau et de la laine écarlate, et l'isope, il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le... Et puis, qu'est-ce qu'il a dit En disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Donc, vous voyez comment ça a commencé l'alliance. Donc, il y a eu le sang. Donc il fallait verser les sangs. Mais maintenant, prenons Matthieu, mon frère et ma soeur. Matthieu, au chapitre 26. Chapitre 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit donc du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant... Prenez, mangez, ceci est, est mon corps. Vous entendez cela Donc il a été vraiment clair. Il dit Prenez, mangez, bon, ceci est, est mon corps. Il dit Et il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il a leur donnant en disant Buvez-en tous, car ceci est, est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de péché. » Donc effectivement, que dit mais Donc quelle alliance effectivement Eh ben ça c'est la nouvelle alliance parce que le saint d'écriture écriture témoigne encore d'une certaine manière nous démontrant qu'effectivement que il y a eu donc la première alliance et aussi effectivement aussi donc la, et, et et la seconde alliance de la même manière que celle-ci a été inaugurée aussi par le le sang et cette alliance aussi effectivement aussi là donc la seconde effectivement c'est aussi avec le sang. Et il nous a dit clairement ici, effectivement, il dit mais le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Donc effectivement, elle vous amène dans une autre dimension en fait, parce que maintenant nous voyons que là il y a donc des alliances. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors s'il y a des alliances, ce que les saintes Écritures nous disent quelque chose parce qu'en rapport avec la première alliance, ils nous disent ceci. Je pense que c'est dans le livre des Hébreux, je suppose que c'est cela, nous pouvons -être le trouver. Là, dans les livres des Hébreux, voilà. Hébreu, c'est cela. Mais, voilà. Hébreu, au chapitre 8, je pense que c'est ça Voilà, c'est pardon, c'est cela, oui, cela. Voilà. Il nous dit ici, Hébreu chapitre 8, verset 7. Vous suivez Il dit. En effet si la première alliance, c'est-à-dire celle-ci, est-ce que vous me suivez Si la première alliance, donc la première alliance, c'est celle-ci, que nous avons lue tout avait été sans défaut, c'est l'écriture qui l'a dit. Donc c'est que nous comprenons qu'il y avait un problème ici. C'est pour ça que nous comprenons aussi que dans les livres de. On va continuer la lecture. Dans le livre des Hébreux, au, au, au, au chapitre euh, euh, 10, effectivement, ici, verset 1, on nous dit En effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir et non l'exacte représentation de choses ne peut jamais, par le même sacrifice que nous perpétuellement, chaque année, amener les assistants où c'est. Or le Seigneur a dit, soyez parfaits comme votre Père est. Est-ce que vous me suivez Alors il y a eu un problème ici, là, à cet endroit. Parce que frère, c'est important que vous compreniez ces choses, parce que vous avez tellement à pouvoir dire prophète, au oh, prophète, et puis il est contre le prophète. Non mon frère, non ma soeur, vous croyez mal les choses. On vous a mal éduqué, mal instruit, c'est que les gens vont se fâcher, mais c'est cela. On vous a mal enseigné les choses. Et même quand on lisait les brochures, effectivement, on a pris une mauvaise orientation. Parce que ce n'est pas le frère Branham. mais c'est vous qui avez été mal instruit par les gens qui ont interprété. T'es sûr, parce que la vision que la plupart des temps, je dis, c'est triste frère, parce que je viens d'un voyage, j'ai vu des choses aussi horribles. La vision que vous avez, quand on parle pas de Branham, vous vous sentez pas à l'aise. Et c'est vrai ça. Mais vous avez été vraiment instruit depuis je sais pas combien d'années, la chose est rentrée tellement en vous, que vous ne voyez que prophète. Donc aujourd'hui, effectivement, on ne voit que là de la Odyssée, rien que prophète. Je vais aller un peu beaucoup plus loin, frères et sœurs. Vous voyez, va voir moi l'image du chandelier. Si tu l'as encore, effectivement. Je veux que vous voyiez quelque chose. Euh, ça, voilà, quitté. Mon frère Jonas, dans mon impère, là, il y a encore un autre. Si tu peux, si ça fonctionne bien. Ah, c'est bon. Regardez une chose. Souvent, ce que nous avons, on a toujours cette image qu'on nous a donnée ici. je sais que chacun de vous connaît ça par cœur. Alors, nous allons observer quelque chose. Qu'est-ce que nous voyons ici Les âges de l'Église. Vous savez très bien, on dit bien, cet âge de l'Église. Mais vous le connaissez déjà. Il n'y a, a pas cet âge. Il n'y a, a pas cette Église, pardon, mais il y a cette période qui est la seule et unique Église. Est-ce que vous comprenez c'est la seule, unique... Parce qu'il n'y en a qu'une église. Mais cette église-là, elle passe par des périodes. Première, deuxième, la même. La même église. Alors, vous devez savoir, effectivement, de bon, quand est-ce qu'il a commencé? Et à quel moment elle a commencé cette église? Parce que le Seigneur a dit, mais je bâtirai mon église. C'est pas un prophète qui pouvait le bâtir. C'est pas, non, non, c'est pas un prédicateur. Non, non, non. Lui. Il dit, moi, l'éternel, moi, Jésus. Il dit, je, je, je bâtirai mon église. Sans l'intervention de quelqu'un, mon frère. Donc, il est lui-même l'auteur, lui-même le conducteur, effectivement. C'est son église. Et il fait ce qu'il a envie de pouvoir faire. Il n'a pas besoin d'un conseil de qui que ce soit. Il n'a même pas besoin de personne. Mais c'est lui qui conduit les choses, effectivement. Parce que c'est lui qui donne des ministères, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez Amen. Donc vous voyez ici, effectivement, qu'il y a donc l'âge de Fès, de Smyrne, effectivement, Pergame, de ça Sardes, Philadelphie, et puis la Odyssée Et ce qui se passe, effectivement, c'est que nous voyons que dans cet âge de la Odyssée, on nous voit que William Branham ici. Posons-nous la question, effectivement. Ça c'est quand même important. Pourquoi toujours William Branham vous êtes de ces personnes-là qui, souvent, quand, ah, quand on ne parle pas de lui, les pasteurs s'égarent, effectivement. J'en ai entendu des choses maintenant, depuis que je commençais à pouvoir apporter cette parole. Je crois qu'on voit des visions. Je ne sais pas montrer que je suis égaré. Je m'égare, effectivement. Je, je, je vrai que vous me montriez là où moi je me suis égaré. Venez avec la Bible. Asseyez-vous. Même avec vos brochures, vous pouvez les amener. Parce que c'est avec vos brochures que vous vous embrouillez. Ce que vous avez oublié, j'ai dit, c'est ça le problème, c'est qu'on va y arriver, que Dieu nous aide, effectivement pour cela. Vous avez oublié beaucoup de choses, frère. Vous écoutez mal. là. Regardez, je vais quand même vous montrer cela. Regardez très bien. Quand vous voyez ça, vous voyez donc effectivement que... Et vous voyez le messager, Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, et... C'est vide. C'est pas moi qui ai mis le vide. Parce que cette partie-là, ça pose des problèmes dans la pensée des gens. Vous voyez, ce n'est pas moi qui ai fait ce dessin. Hein. J'ai repris quand même un dessin. Ici, Wesley, on est sûr. Mais là, on se pose la question. Ce n'est pas le frère Léonard qui a dit. C'est lui-même qui a fait les dessins ici. Maintenant, je vous pose une question. Cette église-là, que vous voyez, c'est quand même l'église de Jésus-Christ. Donc, c'est quand même lui qui l'a bâti. N'est-ce pas vrai? Et qu'est-ce que vous voyez ici au-dessus? Hmm? Ça, ça veut dire que les étoiles les messagers. Vous avez remarqué comment ces étoiles sont disposées? L'étoile ici au-dessus, l'étoile ici au-dessus... L'étoile ici au-dessus, l'étoile ici au-dessus, l'étoile ici au-dessus, l'étoile ici au-dessus, l'étoile ici au-dessus. Vous me suivez oui. Donc ça, ce sont donc des messagers. Ça veut dire que dans chaque âge, donc au-dessus, se trouve l'étoile. Dans chaque âge, il y a toujours une étoile. L'étoile en question, ce sont les, les sept messagers. Vous me suivez. Je veux que vous me suivez très bien, que vous compreniez. Sœur, ne dors pas, c'est important parce que souvent, on se plaint, on ne comprend pas tellement très bien. Je parle doucement et quand même, par la grâce du Jésus, c'est ce que vous puissiez, si vous avez quand même quelque chose de Dieu en vous, vous deviez comprendre. Je vais doucement. Ne soyez pas distrait. Alors Quand vous observez ceci, c'est que, exactement, l'étoile est au-dessus de l'âge. en principe c'est un rapport avec chaque âge donc on a cette étoile puis on a ça ici mais l'image qui est dégagée ici c'est une image qui est fausse vous m'entendez bien? ça vous donne toujours l'impression quand vous regardez qu'au-dessus de chaque âge c'est toujours le messager qu'il faut se référer Maintenant, prenons les saintes écritures dans les livres d'Apocalypse. Et puis, pour que nous allons lire. D'abord, vous savez une chose. Votre attention, s'il vous plaît. Je sais que je suis un peu dans le train de mais on a encore le temps. Regardez une chose. Vous savez que ceci est l'Église de Jésus. Vous me suivez L'Église du Seigneur Jésus-Christ, vous derrière, vous me voyez aussi Amen. Vous voyez bien oui. L'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est le corps de Christ. Amen. Vous êtes d'accord avec moi Amen. Il n'y a qu'une, seule Église. c'est-à-dire c'est son corps. Amen. Alors, si c'est son corps, c'est qu'il n'y a pas de tête. La tête, c'est qui Vous Amen. entendez Amen. Ce qui est au-dessus, donc, c'est la tête de Jésus qui doit être au-dessus. Est-ce que vous me suivez Alors, ces étoiles ici, ils sont où Prenons, après chapitre 1. Je vais lire un peu beaucoup. Hein? Alors, verset 10. Je fis ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait ce que tu vois écrit dans un livre et envoyé aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Péram et à Thiatir et à, à Frère-les-Filles, et à l'Odyssée. Je me retournais pour connaître quelle était donc la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu de sept chandeliers, vous entendez bien Amen. Au milieu de ce chandeliers, « Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il lui été embrasé dans une fournaise et sa voix était comme le, le bruit des grandes eaux. Il avait, écoutez bien, dans sa main... Droite, cette étoile. Cette étoile, les sept étoiles n'étaient pas ici. Mais il dit que, vous vous suivez C'était dans sa main droite. Mais qui était au-dessus de l'église, effectivement Mais c'est lui. Est-ce que vous comprenez Parce que vous pouvez dire, ah, le frère interprète, je n'interprète rien. Bon, nous continuons maintenant. Il dit quoi Il avait dans sa main droite. Vous ne pouvez pas me dire que la, la, la main droite est pas. Parmi... Non, non, il, dit, il tient bien, il dit, il avait dans sa main droite. Lui était au-dessus, est-ce que vous comprenez Alors il dit, -il, il avait dans sa main droite cette étoile, de sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants, son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je l'ai vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier. Est-ce que vous comprenez L'alpha et... Voilà. Il dit, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vue, où c'est? Où c'est? Et de cette chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges de cette église et les sept chandeliers sont les sept églises. Est-ce que vous comprenez? Je pense que c'est nécessaire que vous réalisez cela. Regardez d'abord une chose. C'est pour ça que j'ai posé la question. Pourquoi toujours, vous devez toujours que, frère Branham, frère Branham, frère Branham, frère Branham, frère Branham. maintenant regardez une chose. Vous savez ce que c'est qu'un chandelier Je pense que, si vous permettez, vous me donnez du temps, Amen. nous allons peut-être prendre à Matthieu. Je suppose que je suis peut-être là. Dans Matthieu, on pourra le trouver. Voilà. Donc je pense que c'est que c ça. voilà voilà, Matthieu au chapitre 5 nous lisons avec vous au verset 13 il dit vous êtes les seuls de la terre mais si le sel perd, sa s'avère avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15, il dit Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Est-ce que vous me suivez Vous savez que nous avons la lune. Vous me suivez D'où vient la lumière de la lune Vous pouvez même demander les scientifiques. D'où vient Vous pouvez lire. Hein? D'où vient la lumière de la lune Que Dieu te bénisse. La lumière de la lune, elle vient du soleil. Donc maintenant. Si le soleil s'éteint, est-ce que la lune pourra donner de la lumière? Non. Donc en fait, la lune en soi, elle n'a pas de lumière. Donc la, lune, la, la lumière de la lune vient donc du soleil. Amen. Donc c'est le soleil qui laisse là la lumière. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous prenons dans un Jean, Jean chapitre 1.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 donc, c'est dans la parole, donc, qui se trouve, donc, hein? donc et c'est manifeste, effectivement, cette vie-là manifeste, effectivement, par la lumière qu'elle donne, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez très bien. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était? Qui était-il C'était un messager. Amen. Je vous enverrai, Elie, les prophètes. On se référait à Jean. Vous vous souvenez La première partie, bien sûr, on se référait à Jean. Donc on, nous, on incite effectivement, en posant cela, c'est très important, il dit, mais il y a un homme, il dit bien, un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de, témoigne, de témoin, pour rendre témoignage à quoi Et la Bible dit, écoutez bien, afin que tous cruisent par lui, il n'était pas quoi Mais il parut pour en témoignage à quoi donc Jean, même s'il était le plus grand de tous. Jean n'était pas à la lumière. Il est venu pour un témoignage à la lumière. Donc quand vous me voyez, c'est que je suis éclairé par la lumière. Est-ce que vous comprenez cela Ceci est très important, frère et soeur. C'est important mon frère, c'est important ma soeur. Il faut qu'il y ait un lavage, c'est nécessaire. Parce que maintenant je vous ramène ici au chandelier. On nous dit qu'effectivement, nous l'avons lu effectivement dans, dans, dans, dans, dans Matthieu, chapitre 5. Si on nous dit que nous sommes, vous êtes la lumière, c'est pas que nous sommes la lumière, mais c'est parce que lui, il est la lumière. Amen. Vous avez maintenant compris cela Parce qu'on peut dire, ah frère, non, c'est lui qui éclaire. la seule lumière, c'est lui. Il, dit, il a dit, bien, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le... Mais il aura la lumière de la... Voilà Comprenez bien les saintes écritures, mon frère. C'est important cela. Parce que tout vient de là. Non, maintenant, on dit effectivement qu'il n'était pas la lumière. Mais il est venu en témoignage à la lumière. Donc quand nous regardons le chandelier, on dit on n'allume pas le chandeliers. On ne dit pas la lumière pour les mettre sur un boîte. Je pense que c'est la première. Nous allons lui quand même parce que bon, c'est nécessaire. Regardez bien. Vous avez du temps Amen. Ok, nous allons quand même accélérer. Alors il dit, il dit verset il dit. et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont donc dans la maison. Donc vous comprenez, le boisseau, c'est quoi C'est que bon, c'est quand vous prenez la lumière, vous le, vous le mettez en dessous. Et c'est dans, dans la maison, effectivement, la maison est tout à fait ténèbres, c'est tout sombre. Mais quand on allume la lumière, on doit la mettre ici. Et c'est cette lumière-là qui va éclairer la maison. Est-ce que vous suivez? Oui. Donc, quand on regarde ici, ça, c'était un chandelier. Alors, vous savez, les chandeliers, on ne les met pas pour une décoration. Non, non on les met pour éclairer. Alors, c'est pour ça que même dans l'ancienne alliance, la première alliance, il était... Oh, tu dois prier pour l'enfant. Mais je le ferai tout à l'heure que Dieu te bénisse. C'est pour ça. Oui, oui, oui, oui, ça c'est, le Seigneur est merveilleux. Il faut me rappeler, mon grand, que je dois prier pour les petits. Et c'est bon comme ça. C'est que, quand le feu a été allumé, ce n'était pas un feu étranger. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que les fils des... des... vous étiez dit je pense, pas oui, donc les, les, les, les, les, ils, ont, ils ont amené un feu étranger. Et vous vous souvenez cela Je pense que c'est. Ils ont été tués en fait, parce qu'ils n'ont pas veillé sur le feu, parce que c'est Dieu qui a allumé ce feu-là. Et, et le feu de l'Église, parce que c'est comme ça donc l'Église quand elle a commencé, c'est la lumière qui s'est allumée, non qui a, qui a allumé ce feu-là C'était pas, pas Pierre, c'était pas Jean. Ce n'était pas notre apôtre. Non, non, non, il nous dit, mais allez attendre la chambre haute. Vous recevez, vous, vous, vous recevez une puissance. Venant d'en haut. Pas des églises, pas des hommes, pas des prédicateurs. Non, une puissance. Venant d'en haut. Et c'est là qu'il faut connaître. Et c'est comme ça que quand ils étaient ensemble, ils étaient tous ensemble, ils étaient dans un livre, comme des grands boues, effectivement. Et puis des langues, comme des langues de feu, sont descendues. C'est comme ça que l'église a commencé. Avec le feu, avec la lumière, effectivement, pour éclairer les gens. Et cette lumière, ce feu, effectivement, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, effectivement, c'est Jésus qui est lui-même. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, là, quand on est dans l'âge, effectivement, c'est lui qu'on a. la lumière qui est dans cet âge, effectivement. Il n'y a que la seule lumière. Amen, amen. Donc, c'est elle qui est au-dessus. Au Et c'est cette lumière-là Elle est très bien. Quand on allumait les chandeliers, on partait avec la première. Ici, ici. Mm -hmm. On ne prenait pas une autre lumière pour allumer ça. Non, celle-ci. On la prend, elle passe là. Celle-là, elle passe là. Celle-là, elle passe là. Celle-là, elle passe ici. Celle-là, elle passe ici. Celle-là, elle passe ici. Maintenant, si maintenant, on considère que ce sont les messagers qui sont importants, donc on doit prendre Paul, le faire passer ici. On prend encore Paul, le faire passer ici. Encore Paul, parce que est Paul, c'est lui qui a commencé ici. Donc là-bas, là-bas, jusqu'à la fin, on n'a que Paul. Est-ce que vous me comprenez qu On dit, mais ce n'est pas possible, mon frère, parce que Paul, lui, il est mort. Alléluia il faut quelqu'un qui est permanent. Alléluia. Oui, mon frère. Vous détestez mon Jésus pour rien, frère. Frère, frère et soeur, vous êtes maudit, frère. Si vous n'aimez pas, c'est Jésus, mon frère. Je ne sais pas où vous pouvez être, frère. Je ne sais pas de quel croyant vous avez, quelle foi vous avez. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, les diables, c'est pour ça que les seigneurs a dit cet âge, un âge très difficile. Et vous êtes tombés dans les pièges. Croyant que vous avez reçu, et que, en disant William, les prophètes a dit que c'est la... Ce n'est pas ça des dieux, frère. Il n'y a que la parole qui a commencé d'ici, là, là, là, là, là. Oui, et quand on allume la lumière, on la met au-dessus, tout le monde voit la lumière. Mais vous voulez cacher la lumière en mettant William Branham Non, c'est la lumière que tu dois voir. Quelle est cette lumière Mais c'est Jésus, monsieur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à son nom. Il est le seul, monsieur. Là, c'est lui. Ici, c'est lui. Là-bas, c'est lui. Là, là, là, là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que son nom soit béni. Mon frère, ma soeur, sautez du banalisme, soyez de la tri. Revenez à Jésus le Christ. Il est le maître, il est le chef, il est la vie éternelle. Le salut, mon frère. Alléluia. lève nous mon frère. Tendre père et précieux sauveur. Je voudrais te dire merci encore pour ce jour. Que toi, tu nous donnes mon sauveur. Tu nous fais entrer dans des choses tout à fait particulières. Et nous te remercions, mon bien Père Saint, parce que tu nous y entraînes par ta grâce, mon roi. Nous sommes vraiment heureux et nous sommes consolés parce que tu es vivant en paix. Les écritures montrent que toi, mon bien Père Saint-Dieu, oh, tu as dit, je suis l'alpha et, et l'oméga. Oh, personne, il n'y a aucun homme, aucun être perturbissant. Oh, il n'y a aucun ministère qui peut... Parce que toi, tu es le Dieu Tout-Puissant, mon roi. Je te remercie encore. Je te loue de tout mon cœur pour ta grandeur mon roi béni soit ton nom encore aujourd'hui Père c'est toi qui ramène le cœur de ton peuple à toi tu l'as fait, tu le fait encore c'est vrai que nos yeux ne voient pas mais c'est pas un homme mais c'est toi mon béné -ré. je t'en suis reconnaissant mon roi ramène nous encore davantage mon Père nous voulons prendre position pour toi mon Seigneur nous voulons marcher avec toi mon béni Père au oh Dieu, revenir à toi mon béni Père, respecter tes serviteurs, mais revenir à toi mon béni Père au oh Dieu tu es le seul que notre cœur doit chercher. Le seul que ma bouche publiera, mon bénévole Père oh Dieu. Louange et honneur à toi. Tu es vraiment l'auteur de la vie éternelle. C'est toi qui as souffert. C'est par ton sang que la nouvelle alliance a été inaugurée, mon bénévole Père. Le sang des taureaux et les boucs, mon béni, ne me pas tuer sans Dieu. Et ça qui vit effectivement sous la première alliance, vous ne pouvez jamais amener à un petit peu contre la loi. Père Saint, parce que tu es réellement Dieu, mon roi. Nous te disons merci. Merci, Sauvage. C'est toi qu'on doit présenter aux hommes. C'est toi qui éclaire, C'est toi qui transforme mon vie, béni, ne me pas tuer sans Dieu. Ta parole à toi. Change nos vies, mon mes Père oh Dieu, ta parole à toi, nous amène davantage, mais tu en Dieu, à être conformes à toi, mon mon Père oh Dieu, Des victoires en victoire et des gloire en gloire. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons être éclairés par toi, mon béni Père Saint-Dieu. Nous ne voulons que toi, mon Seigneur. Tu es le parfait. Tu nous connais mieux mais... qui connaît le Dieu. Tu connais ce que c'est que la perfection. Comment nous y amener, mon béni Père Saint-Dieu. Comment nous y conduire, mon bénémoine, Seigneur. Oh, nous te remercions. Je t'en suis vraiment reconnaissant pour ce que tu fais. Merci. Merci, oh. Maître béni. À toi la gloire, c'est toi qui les fait, c'est toi qui nous soutiens, c'est toi qui nous fortifie. Nous sommes heureux, c'est avec une grande reconnaissance encore aujourd'hui de pouvoir vraiment bon te servir, mon sauveur. Merci, merci mon roi, merci mon Père, merci mon Seigneur et mon sauveur. Garde ton peuple, qu'il reste accroché à toi. C'est vrai, c'est une secousse, mon roi. Tu nettoies ceux qui sont à toi et seront épurés, mon béni, mon Père, Dieu. Il n'y a que toi qu'on doit retrouver, Seigneur. C'est comme l'or qu'on pur et je t'en suis vraiment reconnaissant. Soutiens-le, ils sont aussi jeunes, ils sont aussi un âge perçu en Dieu. Puisses-tu les aider encore davantage à, à réaliser le privilège que nous avons de pouvoir t'avoir et de nous ramener, de nous positionner ainsi, mon bien Père Saint-Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance et la victoire. Guéris les malades, mon bien Père. Soutiens ceux qui sont dans les découragements, élèves les faibles, mon bien Père Saint-Dieu. Je te remercie pour cela. Béni soit ton Saint-Nom. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Car nous t'avons ainsi prié, au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Vous restez debout notre frère Jean Bosco et notre sœur qui amènent leur enfant, comme ça nous allons le présenter aussi au Seigneur. Et... Vous savez, je vais vous rendre un témoignage. C'est plutôt eux qui devaient vous rendre ce témoignage. Euh... Que Dieu te bénisse. Et oh là là, c'est merveilleux. Ah, arrêtez là, j'ai dit. Ce sont des beaux enfants. Comptez hein? les fait de Dieu. Mais tous tes cieux, tu verras. Ah. loin dans le contrée le plus lointain là-bas et euh, j'étais au milieu de la nuit je pense c'est pas quelles heures et le seigneur poussa pouvoir me réveiller et là c'était le cas de notre soeur d'Orcas alors il m'a dit mais l'enfant va venir aujourd'hui et ils t'ont demandé une chose c'est que ils ne veulent, veulent pas donner un nom à l'enfant. Ils veulent que toi, tu donnes les noms à cet enfant. Et c'est aujourd'hui que l'enfant va venir. Je me suis levé, je me suis mis à genoux, je priais, je priais, je priais. Et puis, j'ai pris des téléphones. J'ai appelé madame, j'ai dit, Monsieur, tu veux bien appeler Dorcas Parce que j'appelle Dorcas, je n'arrive pas à pouvoir avoir le téléphone, c'était le même jour. J'ai dit appelle Dorcas, si tu pas la voix parce que son téléphone est fermé, appelle Jean Bosco. Et je crois qu'il a eu appelé Jean Bosco, mais il ne les a pas eus au téléphone. Et puis, euh, il m'a dit que non, je ne les ai pas eus. Je ne sais plus comment ça s'est passé. Mais euh, à un certain moment, je ne sais pas comment ça s'est passé, où je reçois un coup de fil. Je ne sais pas si Jean Bosco m'avait appelé. Je crois que dans l'entretemps, il avait appelé, je n'avais pas vu l'appel. Pendant que moi je les cherchais, lui il cherchait à pouvoir m'atteindre aussi au téléphone. Et alors je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, mais en tout cas, euh, moi j'ai dit comment ça va dire, ça va, mais là nous sommes à l'hôpital et en travail. J'ai dit, Dieu soit béni. Amen. Et c'est pour ça que je t'ai appelé là, mais je ne vous ai pas eu au téléphone. Il dit, mais pendant que toi tu nous appelais, nous nous t'appelions. Donc, alors j'ai dit, et comment ça va dire, ici, elle est euh, dans le travail. J'ai dit, ok, le Seigneur m'a conduit à pouvoir vous appeler. Je ne savais pas qu'elle était dans le travail, c'est que lui, il savait. Et vous m'avez demandé, parce que tous les deux ici, ils vont vous rendre ce témoignage aussi. Je ne cherche pas à pouvoir faire quelque chose dans la vie des gens. Je sais que beaucoup de gens ont des pensées bizarres. Enfin, à mon endroit, il veulent faire ça pour dominer. Je ne cherche jamais rien. Ils sont là. Moi, je n'ai jamais demandé, appelez-moi, que je donne le nom à votre enfant. Je vous ai demandé ça. Il peut-être vous rendre ce témoignage. Il dit que je priais Dieu, c'est lui-même prier Dieu, santé, il dit, c'est lui qui doit, c'est vrai. Hein? C'est donc moi qui devais arriver à pouvoir. Est-ce qu'ils ont un respect Et lui, il sait que Dorcas, c'est vraiment l'enfant que j'aime beaucoup. Et, et ça, il sait d'ailleurs, ici. Et c'est pour ça, et, il dit, votre amour avec votre peuple. Moi, je ne suis pas dedans. Et, mais c'est vrai, c'est ce c'est vrai. Hein? Mais, alors, il, dit, alors, il dit, je suis heureux que vous vous aimez comme ça, parce que moi, j'entre dedans donc Dorcas disait que moi je ne vais pas accoucher tant qu'il n'est pas là. Ah oui, oui, Dorcas, j'ai dit, je dis non, je dis, non. Ah, ben, tant que tu n'es pas là, moi je ne vais pas accoucher. Je vais accoucher quand tu viens. J'ai pris les téléphones, je dit non, non, non, non, non. Va accoucher, va à l'hôpital, va accoucher. Je dis, Seigneur, je, dis, je suis ici, je prierai pour toi. Il faut que tu voies et que tu sois là, que je te vois. Alors j'ai dit, non, ne retiens rien du tout. Laisse sortir. Bon alors, les, les jours où le Seigneur m'a conduit à pouvoir l'appeler. C'est parce qu'il m'a donné les noms. Oui, oui, oui, oui. Et j'ai appelé donc pour savoir où est-ce qu'elle était. Si elle était à la maison, elle dormait, elle dormait. Et nous, nous sommes là. J'ai dit, ah, je comprends maintenant pourquoi il m'a dit qu'il faut que je vous appelle, que le bébé est en chemin. Alors j'ai dit, voici donc les noms que le Seigneur a voulu que votre enfant puisse porter. Et vous savez, c'est extraordinaire. Parfois, vous ne pouvez pas me comprendre. Je n'avais même pas lu ce nom dans la Bible. Je ne savais même pas que ça existait. Mais vous me donnez le nom. Je vous dis, Dieu que je sais. Frère, vous pouvez penser des choses que vous voulez. je vous ai toujours dit, j'ai dit, quand vous voyez, vous ne vous réalisez pas ce qui se passe, effectivement. Dieu que c'est vrai. Alors j'entends les noms dans mes oreilles. J'ai dit. Et puis bon, j'ai appelé. Mais quand j'ai qui maintenant, je commence à voir vérifier, mais je trouvais que ces noms en question que j'ai donné. eh bien, c'était donc dans les saintes Écritures. Vous connaissez des noms. Alors, regardez très bien. Alors maintenant, j'ai dit à, à, à Dorcas, je lui ai dit, voilà ma chérie, tu m'avais demandé. Et là, il était content, il était en train de tendre l'oreille, il dit. il dit, voici le nom que tu m'as demandé de pouvoir donner à ton enfant. Il était content, il s'est réjoui. Il dit, je ne je, je pouvais même pas arriver à pouvoir voir le nom parce que je savais que Dieu allait te donner le noms. Et c'est comme ça que il, il, il, euh, le Seigneur a permis que ce nom lui soit donné maintenant. Et devait maintenant, arriver va pouvoir faire sortir l'enfant. Là, le combat ont commencé. Donc, pendant que vous étiez ici, moi, là-bas, j'étais en contact avec eux. Parce qu'ils ne pouvaient pas me lâcher. Donc, tous les... Euh, j'étais toujours au téléphone. Ils sont là. Hein, J'ai assisté le bébé jusqu'à l'accouchement. Oui... Donc, quand il ne peut pas me lâcher. De... Il reste là. J'ai dit, bon, non, non, restez là au téléphone. Eh bien, je suis resté au téléphone. Et puis, en certain moment, euh, parce que je devais me déplacer un tout petit peu, puis je dis, je reviens. Et puis, le médecin avait dit, madame, mais les bébés ne sortent pas. et euh, Il faut maintenant qu'on passe par hein, c -c Césarienne, tout ça. Donc, on mettait la pression et tout ça. dit, mais sinon, l'enfant va voir. Vous connaissez comment on fait à l'hôpital L'enfant va voir. Alors, bon, on dit, bon, voilà, si, c'est comme ça. fait. Donc, quand il dit, moi, Césarienne. Si il faut souffrir, je crois que comme on a prié là, le Seigneur va donner mon bébé, je vais le. Les médecins sont venus, on l'a convaincu d'Orcas, d'Orcas ici que vous voyez, il dit non. Il pleurait. J'entends il pleure. J'ai dit, je vais prier pour toi. Je me suis mis à genoux. Et là, je vais vous dire, vrai. Je pleurais, j'ai dit, Seigneur, cet enfant, il a témoigné qu'il a la foi en toi. Maintenant, il a fait quelque chose. Que l'enfant sorte. Ça n'a pas pris de temps. Le bébé est sorti. Il a vraiment la foi cet enfant. Mais il faut dire que c'est vrai que quand vous ne l'avez pas vu, il a travaillé longtemps. Ce bébé-là l'a là, déchiré, parce que vous bébés, vous avez même dit, on va déchirer pour faire soigner. Il a dit, non, jamais, je vais rester jusqu'à ce que le bébé sorte. Et le bébé est sorti. Et alors, vous savez, euh, comment, euh, euh, ce qui veut dire effectivement Eliel. Tu connais, non Tu connais, non Tu peux nous dire ce que ça veut dire. Ah, ah, mon Dieu est le vrai Dieu. Et la témoignesse cela en accouchant, donc son bébé là, que vous voyez là, c'est historique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comptez les bienfaits de Dieu, bailez-les tous devant tes yeux, tu verras, Amen. Ah. Notre Père céleste est notre Dieu. C'est vraiment un témoignage de tenir cet enfant dans nos mains. Je priais, j'ai dit Seigneur, accorde-moi cette grâce de pouvoir tenir ce bébé dans mes mains. Ton fils a vraiment la foi. Et ta fille a vraiment la foi. Seigneur, ils ont témoigné réellement que tu étais le vrai Dieu. On est à pousser, obliger les a poussés, obligés même pas du pour pouvoir passer par... Non, ils sont restés fermes dans la foi. Que Dorcas soit béni, Père. Amen. Que Jean Bosco soit béni Amen. pour leur amour, leur espère, la confiance en toi, mon béni, de Père oh Dieu. Père, oh que ton nom soit béni pour Cet enfant, Eliel, mon béné-aimé Père. Qu'il soit béni, mon béné-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, c'est vrai, tu es vraiment le Dieu qui aime les enfants, Père Saint-Dieu. Que ta bénédiction repose cet enfant, mon bénévole, Père Saint-Dieu. Qu'il grandisse, effectivement, Dieu, qu'il porte réellement, Père Saint-Dieu, ce nom avec courage, mon Père Saint-Dieu. Que ça soit un témoignage aussi dans sa pauvre vie, mon Père Saint-Dieu. Que ses parents soient bénis, mon bénévole, Père. Est que cet amour reste encore puissamment et ferme aussi, maintenant, dans leur masse, mon bénévole, Père Saint-Dieu. Il laisse cet enfant avec autant d'amour. Que Eliel soit fort et qu'il soit béni, Père dieu Et aussi, en parfait santé, Jésus christ mon roi, protège les mon bien-aimé Seigneur. Qu'il soit fort, même si la maladie pouvait frapper Seigneur, qu'elle se tienne et que la guérison y soit mon bien Père. Tu es le Dieu qui agit mon -aimé, Père, aimé tu es aussi son Dieu mon roi, le Dieu de son Père et de sa mère Seigneur. Bénis aussi leur fille Ruth, mon bien Père Dieu, que ta bénédiction leur soit accordée. Pouvoir pour le bien matériel aussi Père, pour en prendre soin qu'il ne leur manque jamais de rien. Oh, Père Bissan, le moyen de financer l'huile, Père de Bissan, la farine ne manque jamais. Que tu le bénisses, Père. Je te demande cette grâce, cet enfant soit béni. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen Compte Amen. Oh, les bienfaits de Dieu. Que Dieu te bénisse. les tous devant tes yeux. Tu verras.